Nous y sommes dans la diapositive présentant cette spirale dynamique. Donc cet outil, euh, donc que certains d'entre vous connaissent hein, évidemment, il est basé sur l'attribution d'un code couleur à chacune des étapes du développement des, des, des sociétés dans le monde. Alors, Don Beck et Claire Graves ont nommé ces étapes les vagues de développement. On peut également les nommer les mêmes avec un accent grave et non pas un accent circonflexe, un même est un système de représentation du monde, un système de valeurs, un système de pensée, de culture, dans lequel donc on va avoir une, une cohérence dans la, la, la philosophie d'être et, et les représentations du monde. Donc, euh, les créateurs de cette grille de lecture ont repéré euh, six mèmes de premier palier et envisagent euh, les mèmes d'un nouveau palier, d'un second palier, mais là, nous ne sommes pas encore arrivés à cet endroit-là, bien que les perspectives de progrès euh, nous amènent dans cette direction-là. Bien, alors, allons-y tout de suite. Le premier même, la première vague de développement, et symbolisé par la couleur beige. Le beige euh, représente donc euh, l'étape clanique. Les humains sont encore chasseurs-cueilleurs, euh, ils, ils vivent dans des abris de fortune, des grottes, des cabanes. Euh, le mode de fonctionnement, le mode de pensée est tout à fait archaïque, euh, et c'est assez différent du mode suivant, qui sera symbolisé par la couleur violette mauve, qui est euh, le mode tribal. Un clan est un groupe humain qui n'a pas d'autre préoccupation que sa propre survie. Il n'y a pas encore de règles, de lois, d'administration. Donc les règles sont un peu pilotées par, par le besoin de survie, et donc aussi être quelque part la loi du plus fort ou du plus malin, évidemment. L'étape suivante, les humains ont commencé à devenir éleveurs, agriculteurs, et se sont un peu sédentarisés, ils ont commencé à apprendre un certain nombre de techniques, euh, et ce qui leur permet de s'assurer plus facilement de leur survie. Donc ça laisse une place à une autre dimension, qui est la dimension de l'imaginaire, du mythe, et on cherche à trouver un sens au monde. Sauf qu'on n'est pas encore euh, capable de le voir rationnellement et scientifiquement, on n'a pas les outils intellectuels ou technologiques pour... Donc les représentations du monde vont se baser sur des mythes, des histoires, euh, nées à partir de, de, des rêves, euh, à partir de ce que les, les, ceux qui sont un peu plus connectés, donc les chamans, les guérisseurs, les sorciers, les marabouts, peu importe comment vous voulez les appeler, mais euh, voilà, cela tente de donner une explication au monde et la tribu va se fédérer autour de leurs représentations et autour évidemment d'un chef qui les mène au combat, à la survie, ou qui leur permet d'assurer l'option d'existence. Donc là, la pensée est les plus magico-mythique, animiste, les hein, est proche des esprits de la nature, et, et on envisage donc également le, le respect des ancêtres, donc les grilles funéraires ont commencé à s'installer, et donc la tradition est en train de, de prendre place. L'étape suivante est une étape symbolisée par la couleur rouge, qui est celle de l'énergie, celle de la puissance, celle du feu, et c'est l'étape de la féodalité, donc l'impérialisme, le féodalisme, où là on a affaire à des seigneurs de guerre, on va dire des chefs puissants. Euh, qui montrent leur force et qui ont envie de conquérir des nouveaux territoires, euh, des nouvelles populations et qui veulent mettre leurs euh, pattes sur, sur leurs esclaves ou sur leurs guerriers euh, ou sur leur peuple de manière assez euh, ferme, voire violente. Donc là, évidemment, le mode d'action, il est impulsif, le mode de pensée est parfaitement égoïste, en tout cas pour celui qui est détenteur du pouvoir et de la force. Et donc là, on a une affaire on a affaire à une époque de conquérants et d'expansionnistes. On va retrouver aujourd'hui dans les violences de, de certaines bandes ou dans les violences de certaines grandes entreprises pour la conquête de leur marché. Voilà. L'étape suivante est symbolisée par la couleur bleue et va correspondre dans l'histoire d'une société au remplacement du mode féodal par le mode plutôt monarchique. Donc, Il s'agit d'un absolutisme, certes, mais d'un absolutisme fondé sur la règle, la loi, la morale. Et donc là, on va avoir la présence de deux de, de pouvoirs, deux types de pouvoirs. Le pouvoir temporel, donc incarné par les rois, ou les empereurs, ou des dictateurs, hein, mais en tout cas un pouvoir temporel euh, absolu, euh, qui s'appuie sur une administration, ou qui s'appuie sur des règles, et parallèlement, euh, parfois opposé, parfois en, en cohésion ou en collusion avec le pouvoir temporel, a le pouvoir religieux, qui lui va établir des règles morales fondée sur des textes sacrés, sur les, la parole divine, évidemment, qu'on ne peut pas remettre en cause, puisqu'elle elle nous vient de Dieu. Donc là, nous avons à faire une pensée qui est basée sur les principes, basée sur la morale, qui est égocentrique en ce sens que c'est ma vérité qui, évidemment, va être bien meilleure que la vérité des autres, puisque je vais utiliser mon pouvoir pour imposer ma vérité à ceux qui ont une voix discordante. Là, il suffit de regarder l'actualité du moment et de la gestion de la crise sanitaire pour voir qu'il y a un retour assez massif à cette, euh, au contenu de cette vague de développement bleu, au moteur de cette vague de développement bleu. Et évidemment, celle-ci ayant ses effets pervers, le blocage par... Euh, Manque de liberté et, et par trop de procédures, de protocoles, etc. donc une pression importante sur les, les populations, eh bien on va voir apparaître le même suivant, la vague de développement suivante, symbolisée par la couleur orange. Et donc là, en France, c'est le siècle des Lumières, enfin en France et en Europe, qui va, quelque part, contribuer à la Révolution française et à la fin de la monarchie remplacé par la République, avec des soubresauts, hein. l'Empire était plutôt en mode bleu-orange, puis après, bon, plusieurs révolutions, hein. la révolution de 1830 et de 1848, la commune de Paris, enfin. Donc, il y a évidemment un passage qui dure à peu près un siècle entre le bleu et le orange, et c'est à la fin du 19e siècle que clairement, les sociétés occidentales, sont régis par les fonctions psychologiques, psychosociales, politiques du, du même orange. Alors quelles sont-elles Eh bien, elles sont évidemment une exigence de rationalité, une référence à la science, à l'économie, donc une gestion économique, tout ceci vivant, visant le savoir, le progrès, la croissance économique et la richesse matérielle, bien entendu. Donc là, eh c'est évidemment euh, la place pour euh, les sachants, les possédants, euh, ceux qui ont l'argent, la richesse, le savoir, euh, et, et ceux-là vont donc former des, des, une caste, hein, ou des castes, une, une élite qui va évidemment s'emparer du pouvoir, certes. Démocratiquement, mais néanmoins il ne s'agit pas d'une démocratie au service du peuple, mais une démocratie au service d'une oligarchie, donc que je nomme démocratie oligarchique. C'est en tenant compte des effets pervers de ce même orange que va apparaître progressivement. Une minorité euh, qui euh, va être donc plutôt soucieuse de l'égalité entre tous, et donc une démocratie qui soit véritablement participative. Donc le maître mot, bah, ça va être la liberté d'expression, ça va être la créativité, ça va être l'égalité entre tous, non plus en droit comme c'était le cas dans le même orange et la constitution républicaine, mais également en bien, en richesse. Donc là, on n'est pas loin de quelque chose d'une illusion, d'un rêve, mais bon, ça peut faire partie des pièges des gens qui sont trop massivement dans le même verre. Alors, les philosophes nomment cette vague de développement pluraliste-relativiste. Pluraliste parce qu'on accepte qu'il y ait une pluralité de cultures, de valeurs, de religions, de peuples, etc. Et relativiste parce qu'évidemment, de ce fait-là, il n'y a aucune vérité, aucune vérité et tout devient relatif. L'arrière-plan, le moteur de cette vague de développement, est essentiellement la sensibilité. Donc ce pas l'émotion pure, c'est pas le sentiment pur, puisqu'il y a malgré tout la pensée, mais c'est une pensée sensible, une pensée qui laisse la place à l'imaginaire, une pensée qui laisse la place au sentiment, et qui de ce fait va être beaucoup plus branchée sur sa spontanéité, ses désirs, ses croyances, ses idéaux, que branchée sur la rationalité. Donc, voilà. Donc une opposition entre euh, deux modes euh, qui aujourd'hui est flagrante, hein. euh, notre époque, aujourd'hui ne sont plus du tout minoritaires ceux qui sont dans ce même vert ils sont devenus quasiment à, à, en nombre à, encore tout à fait à égalité avec ceux qui sont plutôt dans le même orange mais on n'en est pas loin et évidemment, ceci crée des frictions et des oppositions qui sont très très chaotique, ce qui va d'ailleurs amener euh, ceux qui sont euh, du côté du même orange à choisir des modes de régulation antérieurs, cest soit bleu, soit rouge. Et donc là, on est dans une perspective de régression, parce que ceux qui détiennent le pouvoir, qui sont encore aujourd'hui en mode orange, euh, évidemment avec derrière eux une administration et, et des forces de, euh, armées euh, ou de police qui sont plutôt en mode bleu, hein, la couleur des, des forces de police d'ailleurs, euh, eh bien évidemment la tendance est d'essayer de cadrer, de canaliser ce qui leur semble aller dans tous les coins, avec les tenants du même verre, à part bah, plus de euh, contrôle, plus de protocoles, plus de procédures, plus de caméras, plus de radars, etc., etc. Tout ceci étant, bien entendu, pour votre sécurité. Alors, on voit, nous en sommes là, il hein, euh, y a une espèce de, de, de chaos entre euh, les fonctions de, de, de, du même verre, celles du même orange, celles du, du même bleu, et euh, avec tout ça, eh bien, il y a un retour arrière de certaines catégories de personnes euh, aux forces du rouge, du violet ou du beige. Le rouge, eh bien, ce sont les personnes qui vont sombrer dans la violence, ce sont les bandes qui vont essayer, euh, par la violence, de, de, de prendre le contrôle d'un territoire, d'un marché de stupéfiants euh, ou autres, ce sont les mafias, ce sont évidemment euh, les, également les individus qui, euh, comme on le dit vulgairement, pètent un câble et utilisent la violence pour se faire entendre parce qu'ils sont sous la pression et l'incompréhension euh, de, de ce qui se passe entre euh, les trois modes de fonctionnement euh, vert, orange et bleu. Il y a ceux qui euh, reviennent plutôt à violer, donc ceux-là euh, on peut les trouver dans, par exemple, ceux qui sont addicts aux jeux vidéo ou qui vivent dans la virtualité, dans, dans des mondes fantasmagoriques ou ceux qui suivent des séries liés aux vampires, où il y a les mondes imaginaires, etc. Et donc, depuis une trentaine d'années, avec des grands blockbusters, je pense à Harry Potter, au Seigneur des Anneaux, ce genre de choses-là, eh bien le même violet a fait sa réapparition sous une forme bien plus moderne, mais qui néanmoins est poussée par les mêmes moteurs, donc ceux de l'imagination, celle des mythes de la mythologie. Et pas mal d'individus se réfugient dans ce, ce même-là pour éviter de se confronter à la complexité et aux oppositions de ce qui suit. Le beige, ben, il est aisé de constater qu'il a également trouvé une forme moderne dans son expression, et là, on peut penser au SDF, on peut penser aux réfugiés, aux migrants, à tous ces nouveaux pauvres, parfois salariés, mais qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc oui, le, le même belge est en train également de faire sa réapparition de façon importante. Donc, vous voyez que euh, la complexité et le chaos dans lequel nous nous trouvons actuellement euh, est assez bien représenté par cet outil de la spirale dynamique. Les couleurs chaudes, euh, beige, rouge, orange, euh, trois mots peuvent les caractériser. Il y a quelque chose d'une volonté individuelle, d'une action donc individualiste, et on va droit au but. On va directement à l'action, à la pensée, à la recherche. Et, mais tout ceci est un, un mode de, de visée, de représentation assez linéaire. En face, nous avons quelque chose qui est beaucoup plus collectif, une pensée collective, Alors soit pour donner une règle, une norme à la collectivité, donc une matrice contenante à la collectivité, euh, soit pour donner de l'importance à, à chacune des différences, euh, soit pour fonder un mythe, une tradition, si on est plutôt dans le, dans le mode euh, violet. Alors, ces euh, ce, ce, ce couleurs froides, ces mêmes-là, donc plutôt euh, réceptifs, féminins, on peut considérer qu'ils sont... Il passe par la circularité, il fait de passer par des détours beaucoup moins linéaires que les précédents. Euh, attention au piège masculin-féminin. Je précise bien que euh, les hommes et les femmes ont chacun de leur côté l'ensemble des fonctions psychiques correspondant à ces mêmes-là. Simplement, effectivement, statistiquement et biologiquement, euh, les hommes ont plus tendance, de par leur nature, à, à être euh, mu, mobilisés, euh, par les forces qui sont du côté des couleurs rouges, et donc à, à être des représentants des mêmes de, des couleurs chaudes, et naturellement, biologiquement, statistiquement, les femmes ont plus facilement tendance à être du côté euh, violet, bleu, vert. Mais, voilà, je le répète, chacun d'entre nous, chaque être humain, a l'ensemble de ces possibilités-là. Et tout le travail intérieur, de développement personnel ou de psychothérapie pour certains, a pour but de trouver, euh, à harmoniser, à intégrer, à équilibrer l'ensemble de ces dimensions-là, de manière à agir au monde... En, euh, en étant le mieux possible ajusté euh, en fonction de la réalité et en fonction de nos outils intérieurs. Alors, tout ceci, en fait, sont des outils intérieurs et aucun n'est inutile. Le problème, c'est que chacun d'entre eux a ses aspects positifs et ses effets pervers. Ça, j'y reviendrai dans deux autres diapos quand j'aurai terminé ce schéma-là. Alors, vous voyez apparaître de l'autre côté de la barrière deux couleurs. La couleur jaune et la couleur turquoise. Le jaune, donc on reste du côté plus actif, donc là c'est une, une activité mais, mentale, une activité de la conscience qui vise à comprendre, à intégrer l'ensemble des dimensions précédentes et de comprendre leurs interactions, comprendre la complexité. Donc ceux qui sont dans le même jaune ou qui entrent, euh, ont en eux-mêmes, bien entendu, déjà intégrer la partie imaginaire, (violet), la partie normative, règle, bleue, et la sensibilité, les émotions, les sentiments verts. Donc le jaune est quelqu'un qui, à l'intérieur de lui, a l'ensemble des différentes dimensions, qui les assume, il en est conscient, par contre, extérieurement, voilà, son travail, son action, euh, semble quand même beaucoup plus du côté mental, intellectuel, alors que en fait, il met son mental, son intellect, au service de la conscience globale et au service de la compréhension globale de la complexité. Ce qui est donc très différent du même orange. Il utilise, le jaune utilise le même orange, les, les, les forces, les fonctions psychiques du même orange, mais avec un autre, autre but, une autre intention, et surtout en étant nourri par tous les éléments euh, des mêmes violets, bleus et verts. C'est exactement la même chose pour la couleur turquoise. Donc, que vous voyez ici nommé par les auteurs de cette grille de lecture intégrale, euh, eh bien, ce, le turquoise est quelqu'un qui est donc beaucoup plus branché sur les dimensions spirituelles, qui est connecté réellement à un au-delà de nous, qui nous dépasse. Peu importe le nom que vous lui donnez, hein. ça peut être Dieu, ça peut être le grand architecte, ça peut être les maîtres ascensionnés, ça peut être voire même les extraterrestres, peu importe, Moi, je... chacun a sa liberté quand on est à cet endroit-là. En tout cas, il s'agit d'une expérience bien réelle, même si on ne sait pas trop ce qu'il peut y avoir en dessous, et cette expérience là ne doit pas être confondue avec les délires. Les délires de l'imagination, ça c'est le piège du côté euh, violet ou les délires de la créativité, ça c'est le piège du côté vert. Donc le turquoise, quelqu'un qui est spiritualiste on va dire hein, mais qui a lui aussi cette capacité à avoir une réflexion scientifique une pensée rationnelle et qui accepte également la nécessité parfois de passer à l'action de façon tout à fait énergisée donc en mode rouge et évidemment il est ancré sur cette planète et donc les pieds sur terre et, et ben, le beige voilà donc il est également tout à fait dans les couleurs euh, Chaud, les couleurs dites « yang euh, » actives. Donc, cet équilibre-là, évidemment, notre société est confrontée à un passage extrêmement délicat, à une barrière. Euh, si elle ne la franchit pas, eh bien, nous vivrons comme d'habitude le cycle qui nous ramènera en arrière. C'est déjà un petit peu en train de se produire. Alors, la barrière à franchir, laquelle est-elle Eh bien, il s'agit de la barrière de la conscience conscience que l'ensemble de ces forces sont nécessaires au vivant, mais qu'elles ont tendance à s'opposer. Et donc il s'agit d'apprendre à être conscient de comment elles fonctionnent et de comment elles interagissent à l'intérieur de nous-mêmes et dans les sociétés, dans les équipes, dans les entreprises. Et une fois qu'on a cette conscience-là, on peut alors mieux tenter de les équilibrer. Je ne parle même pas encore d'harmonie, parce que l'harmonie est encore loin de l'équilibre. Mais bon pourquoi pas, c'était un, un des idéaux à poursuivre. Et évidemment, nous sommes confrontés là à une extrême complexité, puisque euh, toutes ces forces, toutes ces fonctions, euh, à l'intérieur de nous ou dans le monde, euh, montrent combien elles peuvent donner naissance à des dizaines et des dizaines de patterns, de schémas, de, de, de façons d'être, d'oppositions euh, euh, assez difficiles à, à résoudre. Cet, cet outil-là a l'avantage de donner un sens aux choses, un sens en termes de signification, et également un sens en termes de direction. Signification, parce qu'au moins, muni de cette spirale dynamique, euh, je considère qu'il est un peu plus facile de comprendre par quoi nous sommes passés et à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Euh, et euh, évidemment, c'est euh, un sens en termes de direction, Puisque muni de cet outil, chacun peut déterminer bah, quelle est la direction pour lui-même, où il s'en trouve, et de, de son propre développement, de ses propres systèmes de représentation, de valeur, et déterminer s'il doit, lui ou non, acquérir des, des caractéristiques d'une autre, autre façon d'être. Voilà. Alors Voilà pour la présentation de la spirale dynamique. Je vais maintenant... Vous laissez là avant de passer à un autre euh, élément pour vous en résumer les mots clés et surtout aborder les effets pervers de chacun de ces mêmes de chacune de ces vagues de développement voilà